Tier Hords, en effet, le jeu dont on parle aujourd'hui, est édité par Tier Games, et Tier Games... <rire> Merde, putain... Mmh. Oui, je sais, c'est un scandale, la campagne dont je vous parle aujourd'hui n'a plus que 24 heures devant elle quand vous regarderez cette vidéo, j'ai cependant une explication tout à fait crédible. Sky Tier Horse, je l'ai vu passer quand la campagne a commencé, et puis je l'ai mis de côté, j'ai mis un rappel, pas forcément parce que j'étais fan du concept, puisque si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas énormément les jeux solo, mais plutôt parce que je connaissais son éditeur, et que du coup j'étais un peu curieux. Sauf que depuis le jeu, n'est pas, euh, je ne suis pas revenu dessus avant l'alerte des 48 heures. SkyTier Horde, le jeu dont on parle aujourd'hui, est édité par Sky Tier Games et SkyTier Games, avant SkyTier Horde, a édité SkyTier Tout Court. SkyTier Tout Court, c'était une tentative de recréer un MOBA en version jeu de plateau. Alors les MOBA, si vous ne connaissez pas, ce sont des jeux vidéo comme League of Legends ou bien Dota, c'est-à-dire des jeux où vous avez deux armées qui vont aller s'écraser l'une contre l'autre, des armées automatisées gérées par l'IA, et au milieu de tout ça, vous avez des héros incarnés par les joueurs des deux camps qui vont eh, bah, s'entretuer, se battre, pour essayer de faire progresser l'armée et battre l'adversaire. Seulement, ce projet-là, déjà, donc le skater tout court, déjà il n'a pas financé à sa première campagne, et en plus moi je l'avais testé sur TTS et je l'avais trouvé particulièrement abscon. Euh, je retrouvais pas tous les éléments que j'aimais dans les MOBA euh, PC, aux, auxquels j'ai beaucoup joué. Et puis en même temps je le trouvais assez lourd, pas forcément représentatif encore une fois de, de, de, ouais, de ce qu'est un MOBA. Bref, j'ai pas mis une pièce dessus, monumentale erreur, puisque la deuxième campagne non seulement l'a financé, mais depuis le jeu est vendu je crois dans 5 ou 6 langues, il y a une plâtrer d'extensions, il euh, y a des tournois même avec des, des, des streamers et, et des fans sur euh, sur YouTube. Donc visiblement un jeu qui a quand même bien marché au final. Cependant, Sky Horse n'a rien à voir et donc quand j'ai reçu l'alerte des 48 heures, je me suis penché dessus, une heure après je faisais all-in. La question donc c'est pourquoi et comment, on va voir ça immédiatement grâce au mode Tabletop Simulator. Je l'ai dit donc, Skytear Horde n'a rien en commun, à part peut-être l'univers avec Skytear tout court, puisque là, on est plutôt dans l'esprit d'un Tower Defense. Et c'est marrant, parce que si on va chercher la jeunesse des MOBA, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'époque où les joueurs créaient des cartes personnalisées sur le jeu Warcraft 3, eh bien on peut dire que le Tower Defense est né à peu près à la même période, sensiblement. Euh, le Tower Defense donc, en jeu de plateau, c'est quelque chose qu'on essaye de nous servir depuis très longtemps, c'est comme les Battle Royale et tout ce qui marche vraiment bien en en jeu vidéo. Euh, le problème, c'est qu'un tower defense, comme tous les jeux vidéo, c'est quelque chose qui va beaucoup bouger, beaucoup évoluer, qui simule beaucoup de choses. Entre les tours que vous construisez, que vous améliorez, le nombre de minions, de, de petits personnages qui passent sur les voies que, que vous devez éliminer. Et évidemment, comme tout jeu de plateau, si vous essayez trop de ressembler aux jeux vidéo, vous simulez trop de choses, ça devient une simulation, et ça devient lourd, peu agréable à jouer ou peu fluide, que ce soit le fait d'empiler des trucs sur des machins pour faire des tours qui s'agrandissent, que ce soit le fait de manipuler énormément de minions entre chaque tour parce qu'ils avancent sur les voies et du coup faire des upkeep impossibles entre chaque tour, il euh, y a toujours beaucoup de problèmes. Ici, on simplifie déjà les choses, puisqu'on est sur un tower defense à base de cartes, et c'est déjà assez audacieux en soi. Mais ce jeu reprend aussi beaucoup d'idées de jeux qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Il euh, y a des petits bouts de Marvel Champions, il y a des petits bouts de set -a watch il y a des petits bouts de Deck of Wonders ou de Night Tales, bref, de, de plein de choses. Et c'est euh, un petit peu mon argument ces derniers mois hein, que, finalement, pour moi, sur Kickstarter, on ne devrait trouver que des jeux qui soient invente quelque chose, mais c'est de plus en plus difficile, soit des jeux comme ici qui ont essayé de marier à merveille si possible euh, plusieurs mécaniques pour en faire quelque chose de rafraîchissant, quelque chose qui tourne mieux, ou quelque chose comme ici qui émule bien euh, un feeling qu'on a déjà eu, qui joue sur une certaine nostalgie euh, ou une certaine fanbase du Tower Defense. Il y a... Alors je vais vous expliquer bien sûr comment ça se joue, j'ai juste eu un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, c'est le chargement de la texture de la table, donc je n'ai euh, plus de table malheureusement nous sommes donc en le château, nous contrôlons un héros et son armée qu'on va choisir précédemment et on va devoir résister mais aussi contre-attaquer euh, face à un ennemi qui va être un monstre quelconque qu'on va lui aussi choisir alors premier point fort, je vais vous donner au fur et à mesure que j'explique les règles euh, c'est que les decks sont préconstruits si vous voulez jouer tel héros, vous prenez un paquet de cartes tout fait, vous le mélangez, c'est réglé idem pour votre ennemi, vous allez prendre un paquet vous le mélangez, les monstres communs, les monstres épiques et puis ça vous donne donc votre adversaire j'ai cru lire qu'il serait possible d'avoir euh, d'avoir un petit peu de deck building, mais on n'est pas euh, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure sur du Marvel Champion, c'est à dire que c'est du prêt à jouer, euh, essentiellement solo coop ou bien du 1v1 1v2, euh, que je n'ai pas étudié du tout euh, dans le cadre duquel euh, quelqu'un jouerait la Horde euh, donc voilà, vous le sortez, c'est prêt à jouer, il n'y a, a pas à chercher plus loin, et là, là dans cet esprit là, on retrouve bien sûr le côté jeu vidéo, c'est à dire que vous lancez une partie et puis, euh, et puis vous jouez le château, il est donc euh, ici, c'est mon côté, et il est représenté par bah, la porte du château que vous allez choisir, qui fait partie des choix que vous faites en début de partie, qui aura 20 points de vie, éventuellement une action, un pouvoir, quelque chose de particulier. Et de l'autre côté, vous avez donc de l'autre côté du mur, vous avez les portes. Et les portes, en fait, elles vont cracher des ennemis, c'est un peu ce qu'on va voir, ce qu'on pourrait voir dans du Warcraft ou dans, dans du Stargate. Elle va cracher un certain nombre d'ennemis à chaque tour, et vous allez devoir en briser plusieurs pour remporter la partie. Vous avez, j'en parlais, un côté 7 watch avec une espèce de pile finale qui contient de base un boss. Donc un boss, en fait, il va, il va représenter, il va prendre deux cases, il est très très grand et très très fort. Mais vous allez avoir aussi sur cette, sur cette pile tous les monstres qui pourraient sortir alors que tous les espaces sont déjà occupés. Donc tout le surplus, finalement, vous le subirez en fin de partie au moment où vous êtes euh, bah, soit au summum de votre force, soit au contraire un petit peu à l'agonie et pressé d'en terminer. Je vais juste vous dérouler un tour, puisqu'il n'y a pas grand chose de plus à savoir, et c'est aussi justement le, la force de ce jeu-là. On va dérouler un tour et on va voir un petit peu ce qui se passe. La première chose qu'on va faire, alors c'est de gagner du mana, moi je l'ai déjà pris. En fait, on voit que sur cette euh, porte-là, donc tant qu'elle n'est pas détruite, elle a 6 points de vie, euh, je vais gagner 4 mana par tour. 4 mana par tour, c'est pas énorme, mais l'idée c'est d'essayer d'en stocker, d'en sauvegarder, puisqu'on peut les garder d'un tour à l'autre pour sortir des cartes qui généralement, vous le verrez euh, en bas, sont, euh, sont quand même relativement chères pour ce que le prototype veut bien nous montrer. Donc j'ai pris mon mana et je vais euh, faire sortir les minions, la horde, les ennemis. Euh, le nombre qui est indiqué en haut à gauche de la porte, c'est le nombre d'ennemis que je vais affronter. Donc il y en aura un, et à la fin du tour, si vous voulez, on va faire tourner la carte, j'aurai encore un ennemi au deuxième tour, deux ennemis au troisième aucun au quatrième, un petit peu round de repos on récupère et puis ça recommence donc là pour l'instant, un ennemi un ennemi, je vais donc prendre une carte évidemment, soit euh, comme ici c'est un sort donc là je ne vais pas l'activer, je, je vais le défausser je vous montre juste, bah vous appliquez le sort finalement, et il va se passer quelque chose de négatif euh, l'avantage pour vous c'est que si c'est un sort qui sort, euh, vous n'aurez pas d'ennemis supplémentaires face à vous puisque finalement sur cette ligne ici où, où va s'aligner la horde euh, toutes les cases où il n'y aura pas un de vos héros, une de vos tours en face, euh, ce sont des cases où l'adversaire va taper directement le château. Donc le but c'est de couvrir un maximum de, de cases où se trouvent des ennemis en face, et si c'est un sort qui sort, eh bien vous avez euh, certes un petit malus, quelque chose qui vous arrive, mais ça vous permet peut-être de gagner euh, en nombre, en, de faire un surnombre par rapport à ce que l'ennemi lui a proposé. Et donc, ce qui vous permet aussi, j'y viendrai, euh, de gérer d'autres problèmes comme les minions qui sont derrière. Alors est-ce qu'on peut avoir une créature Oui, on peut avoir une créature la créature elle va nous dire plusieurs choses euh, elle a comme dans cette euh, watch que je vais peut-être citer plusieurs fois parce qu'il y a quelques très bonnes inspirations de cette watch euh, elle a des déclencheurs ici euh, donc un déclencheur quand ces euh, se, fusillés combattent, parfois c'est un déclencheur à l'entrée en jeu, à la sortie du jeu quand elle est détruite, etc euh, on a bien sûr l'attaque, la défense comme tous les jeux, comme beaucoup de jeux de cartes à collectionner et comme beaucoup de ces jeux aussi en fait quand vous aurez un, une, une créature en face, elles vont se frapper en même temps il n'y a pas nécessairement d'initiative euh, donc moi je vais infliger deux dégâts donc il va mourir, lui va m'infliger un dégât et comme dans les jeux vidéo, on va garder trace de ces dégâts, c'est-à-dire que je ne vais pas me régénérer à la fin du tour comme on aurait sur un Magic par exemple ou, ou ce genre de jeu. Donc là pour l'instant, j'ai un squelette qui sort. Il est possible, sur les gros monstres qui sortent, que vous ayez en haut à gauche un petit bonus de mana. Je pense que c'est une tentative d'équilibrage, on va parler de l'équilibrage en fin de vidéo. Euh, parfois, si le, un, un gros monstre sort, vous allez gagner un petit peu de mana tout de suite et franchement, c'est pas du luxe, c'est même parfois pas suffisant. Donc, toutes les, les étapes du tour sont, sont rappelées sur ces petites cartes-là. Euh, une fois qu'on a euh, sorti les, les, les cartes de Horde, on va donc éventuellement a, appliquer les, les effets à l'apparition et on va essayer de tasser un maximum sur la gauche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de, de trous entre les cartes et il faut qu'elles soient tous collées le plus possible à gauche, pour une raison que vous verrez après. Ensuite, c'est à mon tour. Donc, j'ai toute connaissance là de ce qui est devant moi pour prendre mes décisions et je vais pouvoir, bien sûr, jouer des sorts, poser des cartes. Alors, j'ai pris complètement au hasard. Je crois que je n'ai pas de sort. Non, ce n'est pas de sort. Par contre, vous voyez par exemple que euh, les cartes sont relativement chères. Et euh, c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Alors là, on pourrait se dire, vous allez comprendre pourquoi. Hein, euh, on pourrait se dire que on pourrait pour deux manas poser euh, ce clan-là, le clan du chat sauvage, et puis le clan ici du faucon. Donc ça me coûtera deux mana plus deux mana 4, j'utilise tout mon mana. Est-ce que il se passe quelque chose quand je rentre en jeu Non. Lui en combat, il a un effet. Et lui, il a une action possible. Donc là, elle est gratuite. Euh, le seul effet quand vous faites une action, c'est que vous reculez la carte un petit peu. Et euh, elle peut quand même combattre, mais juste, c'est pour vous rappeler que vous ne pouvez plus utiliser l'action qu'elle a été utilisée pour ce tour. Euh, là, ça permet de diminuer l'attaque euh, d'un monstre. Donc finalement, pendant mon tour, là, je pourrais très bien faire ça. Et mettre un petit malus sur lui, qui du coup a zéro attaque. Et ça me permet de ne pas perdre de points de vie sur mon, mon fameux clan du chat sauvage. On va passer maintenant à une chose Très intéressante. Deuxième point intéressant, après l'idée de, des, des decks préconstruits, c'est l'idée des minions derrière. Comment on simule dans un tower, un castle défense, si vous voulez être très technique, dans un MOBA, comment on simule les minions Il y a plein de façons possibles. Euh, je pense en termes de MOBA que, quitte à se baffrer euh, une brouette de règles, je préfère encore jouer un Cloud Spire, qui vraiment donne des sensations de MOBA, quitte à être vraiment lourd et, et, et pousser la chose jusqu'au bout, c'est mon, mon parti pris. Là, ils ont choisi de faire autre chose. Alors, au début de la partie, le, le, le mode est un petit peu bugué en fait, je ne sais pas pourquoi. Vous commencez avec toutes ces cartes de minions de couleur et un jeton dessus. Ces mignons-là, ce sont des nuisances qui ont pour force et pour point de vie le nombre de jetons qui sont dessus. Pour l'instant, ce sont des 1-1, si vous voulez. Pas bien méchant. Le problème est que il euh, y a toute une mécanique qui se fait sur la pioche de cartes, à savoir que, euh, on le verra tout à l'heure, on ne pioche jamais de cartes au début du tour. C'est hyper important. Vous piochez une carte en récompense quand vous tuez un monstre. Un petit peu donc comme dans tous ces jeux. Euh, dans un Tower of Defense, par exemple, vous ne gagnez de l'or souvent que quand vous tuez des monstres. Donc là, il y a cette idée-là. Et de l'autre côté, votre paquet de cartes, c'est aussi un petit peu, pas vraiment vos points de vie, mais une sorte de timer du jeu. Puisque tous les minions ici, qui euh, à la fin de ce tour-là, euh, seront encore présents, et n'auront pas été engagés par un de mes héros, vont piller mes cartes les cartes, ça veut dire que pour chaque jeton, pas par carte, hein, par jeton, vous allez mettre des cartes directement dans la défausse. Et du coup, ça va très très vite, puisque mon deck, vous voyez qu'il est de 40 cartes j'en ai pris 5, euh, et que ces minions-là, quasiment à chaque tour, si vous êtes malchanceux, ils vont gagner en nombre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils seront plus durs à détruire, puisqu'ils vont devenir, euh, s'il y a 3 minions, ce serait une 3-3 par exemple et ils vont ravager, ravager, ravager votre deck, euh, vous retirant bien sûr des possibilités, mais en plus vous rapprochant de la fin, parce qu'il faut quand même tenir 4 portes, là il y a 4 portes à détruire, euh, donc ça peut vite vous rapprocher de la fin, parce que vous n'avez plus assez de cartes à piocher, et que vous vous êtes fait littéralement piller. Donc quand on est débutant, on se fait souvent avoir par ça, il faut gérer les minions tout de suite, le plus rapidement possible, et le plus efficacement possible, mais sans oublier aussi toujours euh, de faire des dégâts à la porte, sinon le jeu ne termine jamais. Donc pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai placé un, un allié là euh, C'est pas nécessairement pour attaquer la porte, c'est même pas du tout pour ça. Euh, c'est par traumatisme en fait de ce que j'ai connu de mes précédentes parties pour engager un des minions. Alors lequel ça a peu d'importance, n'ont pas de pouvoir spécifique. C'est juste le hasard des cartes que vous tirez qui vont vous dire que vous allez générer des minions sur tel ou tel, de telle ou telle couleur. Donc là je prends au hasard puisque j'ai aucune idée de, de ce qui va arriver. Euh, je pourrais aussi, que je n'oublie rien, euh, déplacer des alliés, donc ça on y viendra plus tard, et puis euh, retirer des alliés si vous voulez faire de la place. Je n'ai pas encore eu le talent moi de... Assez de talent pour réussir à remplir toute ma voie. Et on voit que j'aurais pu aussi garder ici un mana, parce que pour un mana, euh, le plus faible de mes alliés, donc ça aurait été lui, euh, aurait pu attaquer un des minions qui n'est pas engagé, donc j'aurais pu m'en débarrasser de deux. Mais là je suis malheureusement short en mana. Ensuite, on va faire un petit truc. Alors là, c'est le petit côté, je vous disais, Marvel Champions, que j'aime bien, euh, qui rend le jeu un peu imprévisible, du côté en tout cas de l'adversaire, et ça aussi, je vais y revenir tout à l'heure, c'est de tirer une carte supplémentaire, pas pour ce qui est écrit dessus, mais pour ces icônes du côté. Donc là, sur le côté, vous pouvez voir soit des épées, qui vont renforcer, donc si elles sont à gauche, l'unité la plus à gauche soit à droite, comme ici par exemple, l'unité la plus à droite, soit un pouvoir. Ce pouvoir donc est à gauche, donc il s'appliquera à mon, mes fusiliers revenants, puisque ce sont ceux qui sont le plus à gauche. Et ça me dit quoi Ça me dit que si le monstre boosté, c'est-à-dire les fameux fusiliers, euh, est engagé, ils le sont, ils sont, enga ils sont engagés avec euh, mon clan des, des chats sauvages, euh, déplacez-le vers la voie la plus à droite, vers la voie vide, je vais y arriver. La première voie vide sur la droite. Donc ici. C'est-à-dire qu'en fait ils vont taper euh, ils vont taper mon château. Je suis presque gagnant puisque moi je vais taper la porte et que du coup bah, ça, ça m'arrange ça plutôt bien. Ceci étant fait, j'aurai encore la possibilité, là je ne l'ai pas, d'utiliser des sorts express. Vous savez, des sorts... Euh, alors pour... Euh, dans, dans ce jeu-là c'est symbolisé par une, une, un, un petit éclair, vous voyez, dans le, le 2 de Treachery Phase. Donc là j'ai aucune action rapide à effectuer. On passe directement au combat, on va le résoudre voix par voie. Donc, ici, j'inflige deux dégâts à la porte qui est en face. Ici, on a une de deux contre une 1-1. Un, un. Donc, alors normalement, il faut d'abord mettre le, la blessure et puis retirer les minions plus tard. Bon, on va faire, on va le faire comme dans les règles. Et donc, moi, je subis un dégât aussi, évidemment. Et puis, ici, lui, il va mettre une blessure sur ma porte. Sachant que quand il combat, ils font un dégât ils infligent un dégât à la créature qui est engagée avec eux. Donc là du coup il n'y en a plus. Et s'ils si ne sont pas engagés, ils infligent deux dégâts au château. D'accord. Donc deux dégâts au château, en plus j'imagine, de ce dégât-là. C'est le, euh, le petit point qui n'est pas nécessairement clair que j'ai déjà eu. C'est-à-dire quand euh, on applique ça, est-ce qu'on applique aussi ça? Je pense que oui. Euh, sauf que j'ai oublié que j'avais mis un debuff. Donc en fait. De base il fait zéro. Et grâce à son pouvoir, il fait 2. J'imagine que vous aviez suivi euh, et que vous aviez repéré mon erreur. Voilà, donc ça, ça ne dure qu'un tour. Donc là, c'est terminé. Mes minions. Donc, j'ai infligé une blessure, c'est-à-dire que ce minion-là est mort. Donc, la carte revient là-bas. Il n'y a plus de minion rouge. Et c'est à peu près tout. À la suite de ça, il y a la, la phase de pillage. Maintenant, bah, j'aurais dû laisser cette carte-là, même si ça n'a plus d'importance puisqu'elle est vide. La carte de pillage. Tous les minions, donc, qui sont non engagés, qui ne sont pas ici, vont vous faire euh, perdre des cartes, vont vous piller des cartes, donc là on voit que je perdrai trois cartes, ce qui est raisonnable, on ne pourra pas je pense faire beaucoup mieux euh, en début de partie, mais euh, vous allez voir, ça va très vite en fait. À la fin de cette, euh, de cette phase, on renvoie donc la carte ici, et puis on, on va passer euh, au tour suivant, c'est à dire ici tourner ça, voir qu'on continue à sortir une seule carte. Moi, je récupère 4 mana un tour, comme indiqué ici. Et puis, on va regarder ce qui se passe, par exemple. Donc là, on a une horde de morts vivants, encore une fois. Quand ils entrent en jeu, ils font un dégât à l'alli le plus blessé. Alors là, euh, bah, c'est lui, donc lui, il est mort. Voilà. Dommage. Et ce que j'ai oublié de faire, mais je vais le faire tout de suite, c'est que comme j'ai tué ces bêtes-là, j'ai le droit de piocher une carte. C'est le seul moment, je l'ai dit tout à l'heure, où on a le droit de piocher une carte. Donc je vais pas me priver. Et c'est une grosse bête. Donc vous voyez, ça c'est le genre de carte. Bah, voilà, si, nous, si vous ne faites pas d'économie, vous ne pourrez jamais la sortir. Et on a déjà fait le tour en fait de ce qu'est qu Sky Tier Horde. Hein. Euh, en tout cas, on a fait un tour pour le coup, mais vous avez euh, l'essence du jeu là devant les yeux. Et une de ses forces, en fait, c'est sa simplicité, pas que. Mais c'est sa simplicité et puis le fait de pouvoir avoir très rapidement euh, des combos qui marchent pouvoir varier les ennemis puisqu'on a avec les stretch goals et, et, et autres, on a beaucoup beaucoup de héros et d'adversaires différents, même les cartes ici, les portes vont changer, votre château peut changer plein de combos à faire, et on retrouve cette sensation, j'ai lu quelque part, euh, quelqu'un qui parlait d'Hearthstone, il y a un petit peu de ça, c'est vrai. Il euh, y a ce côté jeu de cartes à collectionner, euh, aussi Deck of Wonders, hein, c'est-à-dire où vous affrontez une IA, euh, sans avoir 50 000 points de règles, tout est sur les cartes, à la set of watch, euh, et malgré tout, vous n'avez jamais, même sur le prototype, hein, je peux vous assurer, vous n'avez jamais la même expérience de jeu. Ça, c'est une vraie force, et c'est ce qui a fait que finalement, une heure après avoir euh, étudié le bazar, j'avais déjà all-in euh, l'autre force, on va en parler tout de suite, hein, c'est que Skytier Games, l'éditeur, euh, est sûrement le plus un des plus modestes des éditeurs aujourd'hui en termes de prix. Euh, le Skytier d'origine, euh, même en VF aujourd'hui, est autour de 40 40€. Et ici, pour un All-in Deluxe, vous en avez pour 60€. Oui, hors frais de port, hors, frais, hors TVA, bien sûr, mais un All-in Deluxe, 60€. Avec je ne sais plus combien, je crois qu'il y a euh, de base... Je sais plus une dizaine de de héros Je vais pas vous donner de chiffres, je les ai pas en tête, mais il y en a beaucoup, euh, donc pas mal de rejouabilité. Et puis un jeu qui en plus de toute façon est, est beau, fonctionne bien, la mécanique elle est rodée, et c'est vraiment agréable finalement sur un système que vous apprenez très très vite avec juste quelques mots clés sur les, les pouvoirs à retenir, euh, de pouvoir avoir une variété d'expériences comme ça. Et vous vous doutez bien en plus que vu la finalement le, le fait que ce ces règles soit très ouverte euh, avec peu de, de points de règles peu de points euh, spécifiques, ça permet de rajouter, comme ils ont fait pour, pour SkyTear tout court, euh, de rajouter de nouveaux decks avec de nouvelles mécaniques. Euh, c'est ce qui fait le charme de tous les jeux de cartes à collectionner. Si vous avez un, une matrice, un moteur qui est suffisamment simple mais qui fonctionne suffisamment bien, derrière vous avez toute liberté pour en rajouter des, des bourrouettes, Et moi je suis convaincu que, comme pour, pour Skytier, ils vont euh, c'est un jeu qu'ils vont maintenir dans le temps et continuer à, à alimenter. Il y a peut-être deux bémols à... À, à, à ajouter. Euh, le premier, c'est que donc vous êtes sur des decks préfaits, euh, dans lesquels il n'y a pas d'ordre de cartes, c'est-à-dire que les, les, les monstres ici, vous les mélangez et puis vous les tirez, et il peut arriver quand même, en tout cas moi j'en ai connu plusieurs fois l'expérience, euh, des moments où vous dites quasiment dès le départ que c'est fichu, c'est-à-dire que si vous tirez un monstre élite, malgré le, le petit boost de mana là qui est bien gentil, mais euh, qui sert à rien si vous n'avez pas les bonnes cartes en main, euh, bah Là, vous allez sortir un monstre élite, il n'y aura que lui, donc pas grand chose à tuer, donc pas beaucoup de cartes à pouvoir piocher. Euh, lui, vous allez devoir le bloquer, donc sacrifier des unités pour essayer de, bah, de temporiser. Et donc voilà, je l'ai dit, si vous avez dans votre main des choses qui ne sont pas très utiles, ou bien trop chères pour pouvoir être sorties, euh, vous allez avoir une question d'équilibrage, sur le long terme, statistiquement, vous voyez, sur 100 parties, vous en aurez peut-être, je sais pas, 5, 5 qui vont être vraiment pourris au bout de 3 tours où vous vous dites, bon, ça me saoule, ça marche pas en fait. C'est le risque à prendre quand il y a ni deck building ni phase de jeu, c'est-à-dire que là, voilà, dans le, dans le paquet monstre, il n'y a pas le, la phase 1, la phase 2, tout sort d'un coup. C'est un risque à prendre. L'autre petit bémol que je mettrais, c'est que, alors vous, on l'a vu, euh, les adversaires l'adversaire là va avoir sa petite carte tricherie où euh, il va pouvoir potentiellement booster l'attaque d'une unité ou bien appliquer un pouvoir aux unités des gens en jeu ça c'est bien c'est le petit facteur d'imprévu euh, sauf que nous joueurs on n'a pas ça et si vous voulez il va manquer quelque part une notion un petit peu d'épique, euh, de retournement de situation de choses comme ça parce que finalement si vous gérez mal les minions par exemple ou si vous gérez mal le jeu ou si vous avez peu de chance à la pioche il n'y a aucun moment un truc qui va vous permettre de... Waouh, d'un seul coup, euh, tel héros sort et ravage l'armée et retourne la situation. Vous allez juste subir, subir, subir, serrer les fesses jusqu'au bout. Alors si vous gagnez, vous serez super content. Mais il va manquer. Ça va être un jeu de gestion, si vous voulez. Euh, très très constant. Voilà, ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Euh, et si vous gérez mal, à un moment, s'il y a un accident, ou au contraire, si d'un coup vous vous envolez, il y a peu de choses, à part cette petite tricherie, qui peut retourner et donc ça peut être un petit peu une expérience un peu plan plan quelque part euh, même si c'est pas ce que je pense du jeu hein, mais comprenez moi bien il n'y a pas d'imprévu très peu d'imprévu donc peut-être qu'à très long terme ou à moyen terme pour, pour les gros joueurs comme c'est un jeu solo contre l'IA euh, peut-être que si vous connaissez bien le fonctionnement d'un deck des decks je ne sais pas je n'ai pas les autres sous les yeux euh, peut-être que vous connaîtrez le meilleur moyen de gagner sans trop forcer euh, les parties où c'est foutu d'office ou pas et peut-être du coup que ce jeu-là ne tiendra pas à la distance aussi bien que des jeux où il y a plus d'aléatoires, euh, plus de retournements de situation, d'événements aléatoires qui peuvent arriver dans votre partie. Dernière chose, euh, pour être vraiment complètement objectif, il est quasiment sûr que ce jeu sortira en français, puisqu'il a été localisé, le premier Skateer a été localisé sans aucun souci, et je pense à un certain succès. Ce jeu a un succès aussi sur Kickstarter. La question c'est quand euh, Donc il y a toujours un risque... Euh, si vous le baquez euh, de savoir si vous aurez une version française une version anglaise vous avez vu qu'en termes de texte c'est limité surtout pour un jeu solo donc si vous vous avez trois notions d'anglais ça suffit par contre pour jouer euh, en coop ou surtout en 2v1 c'est à dire où un adversaire jouerait tout ce petit monde là euh, il peut y avoir un problème mais je contrebalance ça avec le fait que l'offre là à 40 ou à 60 euros c'est à dire euh, je crois que c'est quelque chose comme all in go gameplay ou all in tout court propose tellement de choses, tellement de plus-value par rapport à, à ce que vous aurez en boutique, que le jeu en vaut quand même la chandelle. Encore une fois, si vous avez trois notions d'anglais, je pense que ça vaut plus le coup, euh, quitte à aller chercher une version PDF des règles après ou, en français, parce qu'il y en aura très vite, j'en suis convaincu. Quand on voit par exemple un jeu comme, euh, comme le Marvel United, quand on voit la, la pauvreté quelque part du, de la boîte boutique où, où vous n'avez que trois, trois méchants, euh, voilà, on peut se poser la question d'un jeu qui quand même repose sur, euh, sur, une, sur la variété. Euh, j'ai lu certains reviewers certains qui disaient qu'ils avaient fait euh, des dizaines de parties avec le même deck et qu'ils euh, continuaient à avoir des étoiles dans les yeux. Je dis pas que c'est faux, mais je dis que l'intérêt aussi, bien sûr, c'est de dire « Tiens, j'ai pris une rouste avec eux, leur, leur façon de jouer ne me convient pas, je vais tenter lui, je vais tenter autre chose, je vais tenter un autre adversaire, parce que celui-ci, je le bats à chaque fois. » Donc ça fait partie des jeux où, quitte à investir dedans, il vaut mieux mettre un petit peu quand même. Parce que, contrairement à des gros jeux à campagne où la boîte d'extension vous ne la sortez jamais, ici les extensions sont presque nécessaires à vous... votre appétence, votre envie de retourner sur le jeu, de, de, de rejouer au jeu. Euh, ceci étant, bon voilà, ça, c est, c est, tout dépend le, le, le temps que vous avez à, à consacrer à chacun des jeux que vous achetez. En tout cas, pour le prix, je trouve que c'est vraiment donné. Euh, même s'il faudra rajouter des textes, même avec ça, euh, par rapport à la richesse du jeu. C'est un jeu qui n'invente rien, mais qui. Va chercher des petites pincées de, de toutes les bonnes idées qu'il y a autour de nous, euh, reprend un thème, euh, thème qu'on aime bien, le castle defense, le tour defense, ces trucs qu qui plaisent aux gens, même ceux qui n'ont pas connu le, leur, grande air, euh, leur grand succès vidéoludique, euh, et qui fait que tout ça fonctionne bien. Voilà, c'est un jeu fonctionnel, j'en ai vu d'autres qui tentaient de faire la même chose, et qui malheureusement ouais, marchaient beaucoup moins bien, soit parce que les règles étaient imbuvables, soit parce que le, le gameplay était trop lourd, là on n'a aucun des deux. Ça se joue merveilleusement en coop, ça se joue merveilleusement tout court, je pense. Euh, juste, je n'ai aucune idée de ce que donne le 1v2, ou le 1v1 en tout cas. Euh, donc là-dessus, ne me prenez pas euh, à témoin. Euh, voilà, peut-être un petit peu dur au début, une petite courbe de progression, parce que quand on se fait plier les cartes à cause des minions, votre première partie, vos deux premières, vous vous ferez piéger. Euh, vous gérerez pas ça assez bien. Mais derrière, je pense qu'il y a de quoi euh, le ressortir souvent et longtemps. Euh, donc un, vraiment un gros gros coup de cœur pour ce skier Horde qu'il est peut-être encore temps de, de backer si vous regardez cette vidéo tout de suite quand elle sort et puis sinon bah, il vous restera le Let's plage et puis si vous regardez ça encore plus tard euh, je suis certain qu'il est en boutique je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, à plus